Salut les boys, c'est Nuitman. Hey, hey. Salut les boys, c'est le show de boucan. Content de vous voir, euh, aujourd'hui on va faire euh, du hash avec le kiff que j'ai accumulé euh, dans le bas de mon bucket. C'est grinder qu'on oui, souvent dans son vidéo, ben c'est ça, on va faire du bon petit euh, hash avec. Et puis le kiff, je pense que c'est le pollen. Ben, c'est le pollen, exactement. Le pollen. Donc euh, quand vous savez c'est quoi le grinder les boys, on grind le cannabis. Puis, lui, il y a plusieurs étages. Et puis, en bas, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir à la caméra. Sûr. Il y a plein de pollen. Ça fait un bout qui qu ramasse. C'est ça, et va ça être ici. Super bon. On va regarder les boys. fait que là, on... j'avais vu la vidéo euh, sur le site du Show de Boucan, le... la chaîne YouTube. Petite méthode vraiment facile et très très efficace. fait que Je vais mettre ça dans les mains de Mart. Et puis, on va regarder ça aller, comment il va nous montrer ça. Il va faire de la magie, les boys. On est-tu loin On est-tu est bon. Je pense que c'est ouais. bon. J'espère que vous voyez bien. Tu sais ce qu'on se rappelle -ce qu quand c'est -ce bon Ça devrait être pas peur, là. Ouais, là. Ça va me perdre la petite statue. caméra plus proche. Ouais, c'est que un petit peu loin. Ça déroule ça. Non, je... Ouais, une bonne petite bite ça, hein, mon weedman. Je pense, hein? Ben oui. Tellement bon. Mmh. On va faire un H de très très haute qualité. Qualité SQDC. <rire> ok. okay. J'ai mis mon petit pollen là-dedans. On met une coupe de gouttes d'eau. Coupe de gouttes. Un autre hein? On va aller se faire un petit baluchon. Un beau petit baluchon. On va aller le faire chauffer. On mmh. va servir de... de. notre chaleur ici. C'est sûr qu'il y a plusieurs manières. N'importe quelle source de chaleur va faire le la job, là, euh, Même avec vos mains, la chaleur. Là. Mais ça, je trouve que ça va bien, ça. Puis euh, mmh. en même temps, bien, on le tape. On le taponne. Un bord et de l'autre, mélanger euh, l'eau avec la chaleur qui va le faire coller. Ça va te faire du âge de fou, ça. C'est vraiment juste du kiff avec des gouttes d'eau puis chaleur puis ça. ça va changer de couleur. La compression, ben là c'est toujours euh, selon le kiff, euh, toujours. Euh, okay. Plus okay. Que tu le tâles, plus tu joues avec, plus qu'il va venir euh, une bonne texture. Foncé. Il va, va noircir un peu. oui. Okay. Une fois qu'il est pris ensemble, ben là, on peut le développer pour le. Là, y a -il pour fini? Un petit peu. non, non. non, non. Je suis tout le temps dans l'écran même. <rire> oui, même va fumer du bon wash, les amis. Bien de voir ça, je pense que je vais fumer des euh, petits morceaux euh, dans mon joint, je pense. Ah oui, tu mixes ça, c'est super bon. Merci, Anne, hein, pour ça. Un euh... grand plaisir. C'est un plaisir de partager nos savoirs. Ben ça c'est tellement simple comme technique, n'importe qui, là, t'as pas besoin de rien pour faire ça, là. Hein? Fais tu le faire tu es garèques? Je prendre de le tâter un peu, là. J'mets-tu de l'eau? Non, il y a assez d'eau. On n'en remet plus d'eau. avec mes doigts, encore? Ben là, euh, jusqu'à temps qu'il y ait une bonne texture qui tient comme il faut, là, euh, La terre en rap, c'est mieux, puis après ça avec les doigts, là, euh, même qu'avec les doigts, là, peut être Winman si, oui, qui fait du H, les amis. ya. Yeah, yeah. Après ça, tu le travailles. Au début, tu, tu le pars avec le saran rap, le temps qu'il se tienne comme faux. Après ça, avec les doigts, c'est parfait. Puis là, j'ai plus besoin de chaleur, chaleur, mes doigts font de la chaleur. Les doigts font ta chaleur, fait que t'es correct. Là, plus que tu joues avec, ben plus que. Plus qu'on dirait qu'ils qu pognent une bonne texture, là, ça va devenir comme de la gomme. Là. Ça change, ça change, la texture, change, les bois. je le sens dans mes doigts. Ça devient vraiment comme une gomme ballonne un peu plus, là. L'autre ah, jour, j'en ai torté une pendant 20 minutes, à peu près. Okay. 20 minutes, la vidéo va être longue. Oh, on ne pas <rire> ça 20 minutes. <rire> All right. Ben, Je pense que ça donne déjà une bonne idée euh, de ce que ça donne. Ben oui. Euh... Tellement vite fait, bien fait. Euh, C'est simple au bout. Ça vaut la peine parce que ça fait du crise de bon stock à fumer après ça là. Puis là tu me suggères-tu de faire des petites crottes dans mon joint ouais, ou euh, ben oui, faire un joint puis mettre une petite bite dans une bouteille euh, tu peux fumer ton au joint couteau. avec une bouteille au couteau Au euh, couteau euh, Au couteau euh, moi c'est ma meilleure méthode de fumer du H, c'est sûr. Au bang. Au bang aussi mais là au bang il faut que tu te mettre euh, quelque chose euh, discret là. Euh. Ça, ça se fume un peu mal, tu te mets un petit fond de... Ah oui, mal away. hein, o... t'as pas de bang. J'ai rien <rire> de toi, un mini! Ah oui, oui, le mini! Le mini! Ben moi je te dirais, vu que t'aimes ça fumer des joints, là, tu prends une petite variété qui est pas super cohérente. puis euh, avec ça dedans, tu vas voir qu'il va être bon à en tabernouche. Bon, ben j'ai mal aux doigts! Que, euh, <rire> ça a déjà pris une bonne petite couleur. Away, le Et H, puis, H. Euh... Ben oui, l'âge, l'âge, l'âge, l'âge est Je suis vraiment content, merci Marc! Ça me fait grand plaisir, mon windman! Fait qu'on va vous laisser là-dessus. Fait que moi, je vous dis salut, les boys. Oups. Pas grave. Un bel angle. Oups. Salut de mon bord. Ciao. Salut tout le monde, là.